Alléluia amen amen alléluia amen alléluia amen amen alléluia oh alléluia amen alléluia amen alléluia amen alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen alléluia oh Jésus extreme. Jésus est présent, Alléluia, Amen, Amen, Jésus est puissant, Jésus est glorieux, Alléluia, Amen, Amen. Moi je veux le louer, moi je veux le Jésus Jésus Amen Jésus Jésus Jésus Amen Le nouveau nom s'il vous plaît Nous allons lire dans le livre des psaumes au chapitre 124 Psaume chapitre 124 nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 124. Nous lisons la parole du Seigneur. Sans l'éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés Les torrents auraient passé sur notre âme Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux Béni soit l'éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés Notre secours et dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne. sainte.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 que ça m'ait conduit. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Tu es réellement le bon berger. Et nous sommes le troupeau de ton pâturage. Oh personne, nous te remercions vraiment pour cette grâce encore que tu daignes nous accorder d'être dans ces lieux et de pouvoir louer ton nom et chanter, Tu puissant ta, ta gloire mon béni, mes Père, pour ce que toi tu fais, ce que tu as fait aussi pour nous et ce que tu continues encore aujourd'hui Père, à pouvoir faire Seigneur Jésus, nous sommes vraiment heureux de pouvoir être dans ta maison à toi Père, de pouvoir bénéficier de ce moment béni, parce que nous ne savons pas combien cela va durer encore mais nous avons la certitude que chaque jour c'est un jour de grâce pour nous père et nous te merci encore mon bien-aimé Père Saint-Dieu de ce que tu nous ouvres les yeux tu touches aussi nos cœurs Père pour que nous puissions prendre conscience de l'importance de la grâce de pouvoir t'avoir Père, tu es vraiment très important pour nous Père, parce que si tu n'étais pas là aujourd'hui mon bien-aimé Père Saint-Dieu où serions-nous mon Père, oh bien-aimé Père Saint-Dieu, tu nous apportes la paix, tu nous apportes l'assurance Père Saint-Dieu, tu nous éclaires encore davantage, merci encore pour les chants et les cantiques qui sont montés devant ton trône de grâce mon bien Seigneur et sauveur, pour ton peuple qui est aussi à, à l'écoute, Père Tibisson, aussi, et qui se réjouit aussi en, en chantant et en dansant, en glorifiant ton Saint-Nom, parce que réellement, Père, tu transportes nos cœurs, mon Seigneur, au travers des chants et des cantiques, mon béni, Père Saint-Dieu, et, et nous réalisons combien notre âme est tellement dans la joie, parce que cela réjouit aussi notre cœur, mon Sauveur. Béni soit ton Saint-Nom pour ton peuple, Père, qui est rassemblé en ces lieux, et ceux aussi qui sont à l'écoute de différents endroits, béni, Père Tibisson, Dieu, que tu puisses vraiment les visiter aussi. Et, Père Saint, accorde-nous encore la grâce de pouvoir être restauré, être guide, Guéris, Père Saint-Dieu, et être fortifié encore dans nos membres, Père Saint-Dieu, pour pouvoir continuer à pouvoir te servir encore davantage. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de jésus christ Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, Amen. vous pouvez vous asseoir. Oui, qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer et ensemble et de chanter les chants des sions ensemble. Nous, nous remercions notre Dieu. Qui nous aide chaque jour aussi à pouvoir réaliser que chaque jour qui passe certainement nous approche toujours de la venue de notre Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de vous tous. Vous qui êtes venus de loin comme de près aussi et aussi tous nos bien-aimés frères et sœurs dans différents pays aussi et qui sont aussi en, en connexion. Il vous aime beaucoup aussi et nous avons des, des témoignages aussi qui viennent. De loin comme, comme de près. Je me souviens de notre soeur Mélanie de, de la Côte d'Ivoire qui me rendait ses témoignages et elle disait qu'elle n'était elle était pas bien, elle était, elle était malade. Mais néanmoins, elle s'est quand même là, parce que aussi son assemblée, elle, elle était en connexion. Alors, euh, notre frère Christian commence à pouvoir entonner des chants des cantiques. Simplement, par la louange, il dit, mais comme je suis pas tellement bien, je vais quand même me lever et je vais quand même danser. Et, et s'élever, il a commencé à danser et à louer les Seigneurs tout son cœur. Alors, il se rend compte, mais, mais je ne suis plus malade. Oui. La louange ici aux hommes droits. Et dans la louange aussi, Dieu guérit aussi. Dieu rétablit aussi. C'est pour ça, nous le chantons de tout notre cœur et nous lui disons merci pour la profondeur qu'il a eu à pouvoir placer aussi dans notre cœur, parce que la profondeur appelle la profondeur. Ce que nous voulons être réellement dans notre cœur, conforme à, à, à sa volonté, afin que nous puissions lui donner ce qui lui est donc agréable, c'est-à-dire que nous puissions l'honorer du fruit de nos lèvres aussi, et de tout notre cœur effectivement, parce que ce que le Seigneur, notre Dieu, fait pour nous, et vraiment une grâce et un privilège que nous avons à ses yeux. Dans un temps comme celui-ci, nous avons cette grâce de pouvoir marcher avec lui. Et parce que il est, comme son nom l'indique, fidèle, il reste fidèle malgré nos infidélités. Et il a promis d'être avec nous tous les jours et jusqu'à la fin de temps. Nous, lui, sommes reconnaissants de ce que il est vraiment, c'est Dieu qui veille sur sa parole. Dieu nous instruit pour que nous puissions arriver à pouvoir comprendre davantage, et au fur et à mesure aussi que nous avançons, que la parole de Dieu ne peut jamais être changée et que la parole de Dieu, elle demeure toujours l'absolu, et c'est la chose la plus importante aussi aux yeux du Seigneur. C'est vrai, nous le disons, cette parole ainsi, mais nous pouvons constater qu'au fur et à mesure que nous avançons dans les choses qui concernent notre Dieu, et qu'il nous ouvre les yeux, nous réalisons qu'en tout cas, il est vraiment l'éternel qui ne change pas. Lorsqu'il a prononcé une parole, effectivement, il connaît en fait la teneur et le pourquoi, effectivement, cette parole a été donc prononcée. Vous pouvez vous imaginer, vous, vous rendre compte, effectivement, comment la Bible nous fait savoir, effectivement, quand elle parle, effectivement, en donnant cette déclaration, l'agneau des dieux qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Et puis, quelque part, effectivement, aussi, dans le saint écritures je crois, dans le livre des Éphésiens, il nous dit aussi que, en lui, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. Donc, ce qui veut dire que c'est Dieu et omniscient. Ça veut dire qu'effectivement, que avant même que les étoiles soient formées, il savait vraiment. Mais là, c'est là qu'on voit la grandeur de ces dieux. Parce que, avant même que l'espace soit, donc tout ce que nous pouvons arriver à pouvoir avoir, d'abord nous devons savoir que toutes ces choses étaient donc en lui. Parce qu'on dit, en lui ont été créés, trop dignité. Vous comprenez cela, Donc, donc euh, l'espace n'était pas là, mais lui existait toujours. Donc nous devons être conscients de celui avec qui nous, nous marchons en fait. Donc euh, avant que toutes ces choses-là ne soient, que même les nuages, les étoiles et tout ce qu'on peut voir effectivement aussi, la terre même euh, ne soit, <coughs> il l'avait vu toi assis à cet endroit. Amen. Amen. Ce qui veut dire que. Pour nous, nous devons réaliser que le hasard ne peut même pas exister. S'il n'y a pas de place, ben, cette chose est arrivée par hasard. Voilà pourquoi, quand bien même nous, nous sommes dans une situation tellement difficile, c'est une grâce d'être un fils de Dieu. Parce que c'est si Dieu te dit à toi que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment l'éternel. Notre Dieu, c'est une parole que nous entendons souvent, mais est-ce que nous, nous sommes quand même assis et pensés à ce moment que toute chose concourt pour mon bien Mais c'est concourir pour mon bien, il y a une condition. Est-ce que vous comprenez On dit bien, euh, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment l'éternel. Donc, en fait, si, si vous n'aimez pas Dieu, donc c'est un peu la vision, elle est différente de voir les choses. Je vais parler bien, je vais parler sur le point concourir pour le bien. Oui, parce que ce que Dieu permet dans la vie de ceux-là qui les servent et qui les aiment, qui l'aiment effectivement, c'est toujours pour un but bien précis. Et, et d'ailleurs... Nous voyons lorsque l'apôtre Pierre euh, prend euh, la parole, il dit une chose tout à fait merveilleuse dans, dans ses déclarations. Je crois que c'est peut-être dans, dans, un, un Pierre ou même Jacques, je ne sais plus très, très bien, mais regardons un tout petit peu et dans, dans le livre de Pierre. Hmm, et, et, je ne sais plus si c'est dans un, mais je pense que probablement que.. Hmm, donc, euh, c est, c est, c est, ben voilà, je crois que c'est ça C'est dans 1 Pierre au chapitre 1 hein, et, euh, Voilà voilà. Il dit il dit, verset 3 1 Pierre chapitre 1 verset 3 Il dit Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ Qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés Pour une espérance vivante donc, vous comprenez ce qui veut dire régénérer. Est-ce que vous vous souvenez, c'est le même ici, la vous avez, Vous avez été régénéré, vous comprenez non À une sémence incorrecte, vous connaissez cela, non Pour une sémence vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre le mort. Pour, donc, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller. Ni flétrir lesquels vous est réservé dans les cieux. Gloire à Dieu que nous savons que là-haut dans les cieux il y a un héritage qui nous attend et qui nous attend. Donc nous devons combattre, hein? les bons combats. À la fois. Alors il continue ici en disant hein, à vous, oui, qui par la grâce de Dieu, donc c'est réservé, qui par la grâce de Dieu est gardé par la foi. Pour le salut, prêt à être révélé ou c'est dans le dernier temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous vous souvenez Puisqu'il est faux, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous voyez donc ce dont l'héritage est réservé dans les cieux. Parce que nous disons que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui ont Dieu. Alors, il nous montre, effectivement, que, à vous, véritable, vous allez arriver à la il continue, on va dire, mais, puisqu'il est faux, en fait, puisqu'il est faux, hein, que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le fait, et pour le résultat, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ lui-même paraîtra, Amen. Donc, oh, nous comprenons que c'est vraiment nécessaire, important pour nous de pouvoir Toujours demeurer dans la position que Dieu veut que nous soyons. Ainsi, nous pouvons nous écrire, peu importe ce qui peut hein, arriver dans cela, que nous pouvons nous écrire que gloire à toi parce que toute chose concourt pour mon bien. Vous avez remarqué aussi que dans les livres de Romains, je pense dans ce même écriture-là, il nous parle effectivement que ceux qui l'ont qu connu, les il les a aussi prédestinés. ok. okay, okay. Alors, alors, vous pouvez remarquer aussi que, ayant exprimé ce qui a été exprimé, lorsque nous retournons dans les livres des Ephésiens, toujours que nous avons cités tout à l'heure, il utilise effectivement l'expression comme, comme cela, Ephésiens au chapitre, 1, je pense à 1, c'est cela, il, il, il, utilise, il, il utilise cela pour que nous puissions être fortifiés aussi. Alors, il dit, Béni soit, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, ou c'est dans le lien céleste, en Christ notre Seigneur. Et nous avons lu ça un jour, je vous l'ai dit, mais écoutez frères et sœurs, avec ça, qui est donc la grand-mère ou le grand-père qui peut vous maudire parce que c'est vrai, frère, ah, on nous disait, ah, oh, c'est la malédiction de la famille qui me suit. non, non, non, non, non, non, avant, oui, mais il s'est passé quelque chose. Oui, les liens de la famille, avant, oui, mais maintenant, non. Mais vous savez, nous l'avons dit aussi, hein? le Seigneur, notre Dieu, il fait des choses, c'est pour ça, frères et sœurs, c'est votre foi qui triomphe de ce monde. Quand vous réclamez les liens de famille, ils vont rester. Mais quand vous dites que, mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ça ne peut pas rester. C'est ce que tu crains qui t'arrive. C'est ce que Job a dit. Donc, effectivement, que nous, sommes, nous sommes un peuple particulier parce que notre Dieu a dit que mon juste vivra. C'est cela. Pas par les, vous savez, les, les probabilités, les suppositions. Non, non, non, non, non, non, non, non. Par la foi. Et on sait que la foi est une ferme assurance, n'est-ce pas Bien sûr que c'est cette chose-là qui m'est cachée dans les choses qui, que Dieu nous a données, en fait. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais moi, je veux être agréable à Dieu. Donc, je veux réellement garder aussi la foi. Alors, il dit, dans le lieu, c'est les qui, évidemment, sur Il dit, en lui, donc, en lui, en Christ, notre Seigneur. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous comprenez cela Pour que quoi Pour que nous soyons Saint et irrépréhensible devant lui. Mais la chose est accomplie. Amen. Amen. Oui, oui. Pourquoi, pourquoi j'ai dit que la chose est accomplie Mais gloire à Dieu. C'est vraiment merveilleux quand nous avons un Dieu comme ça. Parce que le Seigneur, lui, il dit dans Éphésiens, toujours ici, il dit mais il va se présenter à lui-même une épouse irrépréhensible. Donc il nous dit aussi que nous devons être irrépréhensible Donc s'il si il nous le dit, que son nom soit béni. ce qu'il nous a déjà fait. Parce qu'ici, il nous dit qu'il nous a élus pour que nous soyons saints. Parce qu'il dit, mais sans la sanctification, nul ne pourra voir le Seigneur. Que nous soyons aussi irrépréhensibles. En fait, c'est ce, ce que... Irréprochable, irrépréhensible, Irréprochable, effectivement. Voyez-vous... Notre Dieu, il est vraiment merveilleux et surtout aussi pour le croyant. Et c'est comme, comme l'apôtre Paul, je pense, c'est l'apôtre Paul qui dit, mais il nous a fait grâce non seulement de croire en lui, mais aussi de, de souffrir aussi pour lui. Et nous comprenons effectivement ce privilège que Dieu nous a accordé. Alors c'est vrai que quand nous pouvons voir cela et comprendre ces choses, que pouvons-nous dire effectivement à Dieu mm -hmm. Que pouvons-nous dire à Dieu mon frère et ma soeur Quand nous pouvons voir ces choses effectivement, parce que c'est ce qu'il nous dit constamment, et nous réalisons qu'effectivement que s'il nous les dit, que son nom soit béni, c'est parce que nous en avons la capacité. Okay, okay, okay, okay, okay, okay. Bien sûr. Amen. Il ne va pas dire à un arbre, <rire> va et multiplie-toi. Est-ce que vous comprenez C'est un exemple un peu rappelé, je dis, mais il ne peut pas dire ça à un arbre, il va dire à l'homme, parce qu'il lui a donné la capacité de multiplier. Donc s'il si nous parle à nous qu'il faut que nous soyons saints, c'est parce qu'il nous en a donné la capacité d'être saints. Si il nous demandons que nous soyons irréprochables, ah, que son nom soit béni. Okay, okay, c'est okay. qu'il nous a donné la capacité de pouvoir le faire. S'il si nous dit soyez parfaits, amen. quand votre père est c'est qu'il nous a donné la capacité d'être okay, okay, parfait. Okay, okay, okay. Pas dans les ciels, mais sur la terre. C'est pour ça que nous devons vraiment être conscients et surtout, frères et sœurs, de réaliser ce que Dieu est en train de faire. Pour que personne, je, je glorifie Dieu de tout mon cœur, pour que personne ne se sente comme obligé de pouvoir, non. Dans un fils de Dieu, dans une fille de Dieu, cette chose est placée dedans. Amen. amen, amen, amen. Mais qu'est-ce qu'il qu a fait manifester Mais la parole, c'est la vérité. C'est comme on entend qu'il a dit dans sa prière, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. C'est par ces canal là que Dieu t'amène à la sanctification, puisque tu as été déjà prédestiné à être saint. Mais bien sûr, c'est... Et nous continuons, il est bien. Et puis, il nous dit ici, donc, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons... Ça est irrépréhensible devant lui. Alors dites-moi, quelle est la puissance ou quelle est l'autorité qui peut faire en sorte que... C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir le déclarer, si Dieu soit béni, que l'élection n'échouera. Jamais. Ça, frère et soeur, vous pouvez tourner à gauche et à droite l'élection. Parce que tu es élu pour la tâche en question. Amen, amen, amen, amen, amen. amen. c'est pour ça qu'il faut que toi, <rire> tu puisses te poser vraiment Alléluia. sincèrement la question. Oui. Seigneur, le suis-je ou ne le suis-je pas? Ok, ok, ok, ok, ok, ok. Parce que si toi, tu es un élu, et que tu es élu pour la chose, effectivement. Dans un âge comme ça, c'est par toi que les gens peuvent voir Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, mais c'est vrai, frère. Amen. Donc dans ces temps ici, c'est vrai. Le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Oui. Pas pour les temps d'Éphèse, mais pour ces temps dans lesquels Exactement. nous sommes. Parce qu'il ne nous a pas placés à l'âge d'Éphèse. Il nous a placés dans l'âge de la Odyssée. Il savait très bien que ce serait l'âge le plus difficile. Amen. Où il y a la confusion. Oui, oui, Mais monsieur. toi, Amen. il savait que dans cet âge, Amen. tu auras la victoire. Amen. Oui, monsieur. Amen. Oui, madame. Amen. Amen. Amen. Ah, que son nom soit béni. C'est pourquoi, pourquoi trembler, frère okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Que peuvent me faire les hommes Mais c'est ce qui est la sainte inquiéture. Si Dieu est pour nous. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est pour ça, il faut reconnaître, si Dieu est pour nous, alors arrêtez de pleurer, si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous, c'est moi qui dois manifester, c'est la victoire, dans cet âge ici, à ah, celui qui vaincra, donc je suis dedans, Amen. toi tu es dedans. Bien sûr, bien sûr, l'âge de la Odyssée, peu importe ce qu'elle peut être avec toutes ses complications, mais toi, tu dois vaincre l'âge de la Odyssée. Alléluia! Gloire à Dieu! Quand Dieu a regardé comment l'âge était, il t'y a placé, il t'a donné tout ce qui était nécessaire. Alléluia! Pour que tu sois vainqueur, Satan viendra, toi tu tiendras debout parce que Dieu t'a donné la chose pour le vaincre, monsieur. Oui, monsieur! Bien sûr. Amen, amen. dans cet, Pas dans l'autre. Non, dans cet âge d'ici. Où c'est compliqué. Où il y a des noms où est, tout est compliqué. Oui, mais dans toutes ces choses-là, toi, tu as la victoire. Amen, amen, amen. Amen, amen. Oh. amen. C'est pour cela que vous remarquerez très bien que les diables, lui, il ne va pas combattre les gens qui sont dehors. Ils y sont déjà soumis. Okay, okay. Oui, oui, oui, oui, oui. Tout à fait. Mais son problème... C'est avec toi. Avec toi qui Avec toi, quand les choses commencent à bouger, tu te dis, non, il faut quand même que je puisse voir que disent donc les saintes les écritures. Vous voyez, frères et sœurs, en fait, il faut que nous comprenions une chose. Ce n'est pas une formule que nous avons à pouvoir utiliser. Non. Ça veut dire que depuis les temps, c'est pour ça que le commencement est important aussi. Depuis les temps que le Seigneur t'a visité, toi, et qui t'a accordé la grâce de pouvoir le connaître, que tu l'aies reçu vraiment, et qui s'est manifesté à toi, il t'a ouvert les yeux pour que tu voyes. Depuis ces temps-là, quelque chose s'est passé au-dedans de toi. En fait, si la chose des dieux n'était pas à l'intérieur de toi, le Seigneur, notre Dieu, ne perdrait pas son temps. Okay, okay, okay, okay. Merci Seigneur. <rire> je crois que c'était un frère, c'est le, oui, le frère Luc qui de Bazaville, donc euh, qui passait là-bas. Il, il, il me pose la question. Il me dit, mais frère Léonard, je voudrais savoir. Euh, quand la Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but, même les méchants pour les jours du malheur, qu'est-ce que cela veut dire Dieu a fait toutes choses pour un but. même Les méchants pour les jours du malheur. Donc si les jours du malheur existent, c'est qu'absolument les méchants doivent exister. Parce que les jours du mal ne peuvent pas rester pour le vide. Donc Dieu ne fait rien pour rien. Donc si les malheur est là, il faut bien qu'il y ait un méchant. Quelque part, il n'y a pas de place pour le vide. Autre chose, vous allez remarquer très bien, juste pour que vous puissiez un peu voir. Quand le Seigneur, notre Sauveur, était sur la terre, il vient, il dit, toi, viens, suis-moi. Vous vous souvenez Amen. Toi, viens, suis-moi. Toi, viens, suis-moi. Et vous remarquez très bien que tous ceux qu'il a appelés, si vous observez très bien, Pierre, entrez, tout ça, ils ont eu un rôle. Ceux qu'il a appelés, viens, suis-moi. Suis vous pouvez voir le rôle qu'ils ont pu arriver. Chacun d'eux a joué un rôle. Même Judas, l'Escarion. Il n'était pas choisi pour rien. Est-ce que vous comprenez Oui, il n'était pas choisi pour rien. Dieu ne prend pas pour rien. Il prend parce qu'il a un but. Parce que ce c'est pas Judas l'Iscariote que la croix devait être manifesté, bien sûr. Parce qu'il a prié ce jour-là, quand il était donné, il dit, mais il dit, il dit, père Saint, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Alors, et puis, il, il nous rappelle bien, il dit, quand Jean 6 effectivement, il commence à voir partir, et la parole est, est dure sur les autres, le 160, mais il dit, mais c'est tellement dur la parole que nous entendons, il peut résister, il peut en fait être là pour écouter, pour résister. Il n'a rien dit. Et puis après, quand il pose la question aux autres, mais pourquoi vous ne partez pas vous aussi C'est Simon Pierre qui lui répondit. À qui l'une d'autres d'autre qu'à toi ah, c'est c'est de toi qui viennent les paroles de la vie éternelle. Souvenez-vous de cela. Cet homme était convaincu. Et maintenant, il dit, nous avons reconnu. Et nous avons cru que tu es le fils de Dieu. Alors, le Seigneur lui dit, mais n'est-ce pas moi, moi ici, qui vous ai choisis vous les tous. Et puis, il ajoute. Mais l'un de vous est un. <rire> donc parmi vous effectivement mais, et puis en prière il me dit mais je n'en perdu aucun sinon le fils à perdition afin que l'écriture voilà donc si toi frère et si toi sœur et c'est là que tu dois te poser la question nous ne jouons pas frère bientôt nous rentrons chez nous si vous restez ici vous allez le regretter parce que je ne peux pas comprendre qu'après avoir autant entendu des choses qui concernent, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité, notre chez nous. Et ce que le Seigneur, même nous parle ici, effectivement, dit, les bénédictions, cest dans le lieu, céleste en Christ, notre Seigneur. Vous comprenez Donc, si Dieu t'a choisi, qu'il t'a pris, effectivement, parce que le choix de Dieu, quand le Seigneur t'appelle, effectivement, il ne te laisse pas en chemin. Parce que dès l'instant il jette son regard sur toi, il te prend, c'est parce qu'il te connaît. Amen, amen. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe si lui te connaît Ce que toi aussi, tu dois le connaître. C'est pour ça que Dieu te bénisse mon frère. C'est pour ça qu'il dit clairement dans les saintes écritures, je suis les bons berger. Il dit, comme je suis les bons berger, je connais mes brebis. Vous suivez cela Il dit, je connais mes brebis. Il dit encore quoi Et mes brebis me connaissent. Alors cest dit que quand on parle de la profondeur, appelle la profondeur. S'il y a une profondeur qui appelle, il doit y avoir une profondeur pour y répondre. Il n'y a rien pour rien. Donc ça veut dire que si Dieu vient à toi, tu dois réellement reconnaître que c'est Dieu. Amen. Vous vous souvenez de l'apôtre Pierre, nous l'avons lu, je pense c'était jeudi. L'apôtre Pierre, oui, vous l'avons lu, je pense. l'apôtre, bon. Vous vous souvenez quand même, l'apôtre Pierre, il était là sur le toit. Je vous l'ai toujours dit, mes frères, si vous ne lisez pas comme ça, en fait, regardez bien. Il, il voit des choses qui, sont, qui ont été interdites par les saints écritures. C'est quand même dit, ça c'était dit, on ne peut pas manger, sûrement ça on est suyé un pur. Et de toute sa vie, il s'est toujours conformé, il sait très bien qu'on ne peut pas toucher. Mais il voit, il entend la voix, il voit la nappe qui descend, et puis il voit toutes ces bêtes-là qui étaient interdites effectivement à toucher, à manger. Et la voix lui dit, Pierre, lève-toi, tu es mangé. C'est vous et moi qui lisons maintenant. Mais mettez-vous à sa place. Si vous n'étiez pas spirituel, parce qu'il faut qu'on soit spirituel, et aussi, surtout, connaître qu'il y ait quelque chose de Dieu au-dedans de toi, mon frère et ma sœur. Autrement, tu ne peux pas connaître la différence de la voix. Amen. Amen. Amen. Non! Fait. Fait. Parce que la personne, tu entends la voix qui te dit des choses qui ne dit, qui, bon, pas ne pas le faire, mais lève-toi, tue et mange. Tu n'as pas entendu cet homme ici s'élever pour dire, arrière de moi, Satan. <rire> oui, vous vous souvenez, frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, et juste après que Pierre... Et il répondit, je pense, c'était dans Matthieu, chapitre 16, quelque chose comme ça. Il dit, mais quand on lui dit, mais qui mais dites vous donc, je, moi, je suis, moi, le fils de l'homme, vous connaissez cela, non Les indices, et puis, et Pierre répondit en disant, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de l'homme. C'est important, prêtez attention. Ce ne sont pas la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Vous entendez cela Il dit, et maintenant, il dit à Simon-Pierre, tu es heureux. car ah, ce ne sont pas la chair qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Quelques temps plus tard, hein? toujours là, hein? plus tard, le Seigneur dit, bon, j'irai à Jérusalem, je vais livrer entre les mains des, des pécheurs, des, enfin, les, des, des, des, des anciens là-bas, il faut que les fils de l'homme puissent mourir. Non, donc, cas parlé pas de sa mort, Maintenant, Le même bien. Il dit, oh, à Dieu de plaît, cela ne puisse pas arriver. Vous vous souvenez Amen. Oui, c'est écrit. Si vous avez le temps, lisez chez vous. C'est écrit. Et puis, le même Pierre, Dieu le regarde. Il lui dit, arrière de moi, Satan. Hé, hey, monsieur, fouille, madame. Car tes pensées, tes paroles ne sont pas les pensées de Dieu, mais des hommes. Donc, il rébuke cet homme ici qui venait de pouvoir dire, heureux, oh, tu es Simon, fils de parce qu'il a entendu la différence des sons. Ah, bien sûr, avant c'était Dieu, parce qu'il s'est révélé à lui, et ce qu'il a prononcé, et des solutions, ça venait de Dieu. Mais là, après là, ce qu'il venait de dire, eh ben, c'est la même bouche, hein? mais il a senti la différence. Frère, ne jouez pas avec la parole de Dieu, frère et soeur. Mais vous savez, je crois que c'est une, une... une... une... une... une... regarde les regardent un peu pour la question, est-ce que c'est vrai ou ça Je pense que c'est cela. Hein. On peut peut-être trouver, je crois que les autres ont déjà lu, hein. mais on peut les trouver ici. Voilà, c'est ça, voilà. Voilà. Voilà. Dans Matthieu chapitre 16, <coughs> voilà, nous lisons ici... Euh... Matthieu 16, verset 16. Vous y êtes Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondant à la parole lui dit, tu es heureux Simon Fils Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous suivez Maintenant, on va maintenant verset 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Vous vous souvenez de lors, Jésus donc commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait, vous entendez cela, qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part et s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Vous comprenez Et qu'est-ce que le Seigneur dit Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, tu me mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des autres hommes. » Ce qui veut dire que... qu'il qu est absolument important qu'il y ait quelque chose au plus profond de nous, là, qui nous fait comprendre qu'effectivement que ça, c'est... C'est Dieu qui parle. Mm -hmm. Et cette voix que nous entendons, effectivement, parmi la multitude de voix, mm. vous, sentez, vous vous souvenez que le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'était dans, dans, dans, dans l'Ancien Testament, donc Dieu dit que euh, c'était dans Joël, et, et, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il les répète encore, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. <rire> -à -dire la confusion, c'est-à-dire que vous ne savez pas tellement très bien lesquels et lesquels. Tout, c'est comme si ça se ressemble. Alors, on ne sait pas tellement très bien comment pouvoir prendre et quelle orientation prendre. C'est absolument nécessaire que nous, nous puissions arriver à pouvoir réaliser qu'il est absolument important que nous puissions être sûrs et certains de ce qu'il y a au-dedans nous en fait. Il a dit, mes brebis, mes brebis, entendent ma voix. Et ne pourront pas suivre la voix d'un étranger. Ce n'est pas une formule en fait. C'est en fait l'expression de la vérité. C'est pour ça qu'il a, il a dit, lorsque dans Jean, chapitre 8, verset 30, effectivement, quand plusieurs crurent en lui, il dit, il dit, il dit, quand il parle, les gens lui disent, mais pourquoi il dit comme ça Mais en fait, il sait ce qu'il dit. Il dit à tous ceux-là qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, frère, pour que tu demeures dans la parole de Dieu, il faut que tu aies quelque chose de Dieu en toi. <rire> demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et c'est cela, c'est lié en fait que Dieu. Alors il dit mais si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Et alors il a je dit, mais et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous pouvez remarquer, frères et sœurs, que quand on a la profondeur de Dieu au-dedans de soi, et qu'on entend que le Maître vous parle comme ça, votre intérieur se réjouit, en fait. Vous voulez la preuve Souvenez-vous quand les Juifs étaient en train de pouvoir insulter Paul et Baranabas Vous vous souvenez de cela, non Dans Acte 13, verset 46, 47. Vous vous souvenez, non il, il, dit, il insultait, effectivement, il dit, il dit mais... mais Paul se tourna vers lui et dit, « Mais puisque vous vous jugez, donc indigne vous même de la vie éternelle, nous nous tournons vers les païens, ainsi comme l'a déclaré le Seigneur. Voilà, » si vous connaissez la parole, non Et comme, qu'est-ce que la Bible nous fait savoir dans cela après Et nous dit, regardez très bien, euh, acte, acte 13, verset 46 et 47, regardez bien, c'est cela, on hein? dit, verset donc 45 46, voilà, merci Seigneur. Et, et, et, et, et, et il voilà, dit, Voilà, donc, les juifs, verset 45, les juifs, voyant la foule, furent donc remplis de jalousie, s'opposaient à ce que disait Paul en les contredisant et en les jouriant. Et Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, mais c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, vous entendez cela Et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour la lumière des nations, pour porter les seuls jusqu'au c'était de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Donc dans leur intérieur, quand la parole sortait, il s'est réjouissé. Ah c'est pourquoi que quand il pouvait prédé, et cest des. c'est qu'effectivement, des, des, des, des, des, il dit, pues, mais, il dit, mais, il dit, mais, il dit, mais, je crois que c'est dans, dans, dans, dans être ici, je pense que juste rapidement, nous puissions le voir et puis nous retournons dans ce que nous lisons tout à l'heure. Et regardez ce que, la manière dont il s'exprime effectivement les choses voilà pardon voilà c'est cela. Il, il dit il dit cela c'est chapitre 2 je crois que c'est femme passive ici voilà voilà voilà donc il dit ici enson euh, chapitre 2 au verset au verset au verset au verset 13 alors euh, il, il dit ici mais c'est pourquoi nous rendons continuellement, grâce à Dieu, de ce que, en recevant, ce sont des païens, hein. Vous comprenez, non? En recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu non comme la parole de Dieu, ma parole des hommes, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui fait quoi? Mais qui fait son action en vous qui croyez. Ah oui, c'est que elle doit trouver effectivement la correspondance parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu, notre Seigneur, elle ne peut pas retourner à Dieu sans avoir sans accompli les desseins pour lesquels Dieu l'a envoyé. Donc, si Dieu prononce une parole dans la foule, c'est qu'il y en a hein, de ceux qui vont véritablement croire cette parole parce que Dieu ne peut pas parler dans le vide. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Il ne peut pas parler dans le vide. C'est comme quand nous sommes assis aussi ici. Quand Dieu parle, il y en a de ceux qui rejettent, mais il y en a de ceux effectivement qui la reçoivent et qui croient à cela, qui s'accrochent à cela mot à mot effectivement, mais avec foi. D'autres, ils sont très complaisants et c'est vrai. Parlez-vous, vous le savez. Il y en a ceux qui sont très complaisants. Ils prennent ceci, ils prennent ce qu'ils arrangent, la partie. Mais un fils de Dieu, une fille de Dieu, il prend toute la parole de Dieu. Il ne trie pas en disant, moi, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pour celui-là. Non, non, non, non, non, je prends. Parce que si Dieu le dit, c'est pour moi. Parce que c'est Dieu. C'est pour ça que vous pouvez remarquer, effectivement, que vous pouvez être assez nombreux. Et quand Dieu parle, mais mon Dieu, ces problèmes, je l'avais dans mon cœur. Et comment cette béni, Seigneur, sois béni. Mais c'est que Dieu s'adresse véritablement à toi. Amen. Mais on en a parlé là-bas, mais comment c'est possible Amen. Mais c'est que mais, mais ça c'est mais, mais Dieu qui s'adresse à toi. Amen. Il dit, mais je ne voyais pas comme ça. Mais Dieu s'est adressé à toi. Amen. Ton voisin dit, mais tu exagères. Il dit non, non, non. Il y a quelque chose qui se passe ici. Je n'exagère rien, mais c'est que là, je sens que mais ça c'est mais c'est vrai. Pourquoi ça va même dans mon âme Je n'avais pas parlé avec lui. Évidemment, mais rien, mais, mais là, je, je vois que mais c'est mot à mot, mot à mot. Mais qui peut répéter mot à mot de ton problème à toi Si ce n'est que Dieu lui seul. L'homme ne peut rien dire parce que l'homme n'était pas là. Mais c'est, c'est, alors, réjouis-toi. Vous le pouvoir dire, mais qui l'a informé Personne ne l'a informé. Amen, amen. Mais tu avais un problème, ton Dieu voit. Hallelujah. Il vient te parler parce qu'il te connaît. C'est une grâce que Dieu te reprenne. Amen. Ah, oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. parce que, parce que Dieu t'a prédestiné à être saint. Amen, amen, Quand il voit que tu t'encombes de saleté, mais il vient vers toi. Amen, amen, amen. C'est vrai, parce que, il parce que si toi tu es un frère ou une soeur, on a toujours oh, ça soeur, t'as jupe, Oh ma soeur, mon frère, frère, mais c'est pas normal. Amen. Amen. Parce que tu es un père. Amen. Et ces peurs-là veulent que toi tu sois saint. Voilà. Alors il doit veiller sur toi. Exactement. Bien sûr. Amen. Amen. Amen. <rire> que, que Dieu nous aide. Mais frère et soeur, n'en ne voulait pas quelqu'un. Parce que c'est vrai, parce que les gens, quand on lui fait des remarques, ah mais j'en ai un, j'en ai, j'en ai, j'en ai, ai comme vous le dites, effectivement. Mais les remarques, c'est bon pour toi. C'est lui qui n'écoute même pas la réprimande Écoutez bien la Bible dit, hein? oui. sa prière même est une abomination. Ah mais oui, vous ne lisez pas les Prophètes, hey, pénétrez-en. Bien sûr, la prière de cette personne est une abomination. Si tout le temps, toi, tu connais tout, tu connais tout, tu connais tout, alors tu as un problème. Donc, donc si, si Dieu se donne euh, cette peine de pouvoir te parler, glorifie-le. Effectivement. Donc, euh, disons que la, la chose divine de Dieu, elle est là que Dieu a placé et pour avoir cette assurance effectivement pour que Dieu quand il regarde malgré les conditions les plus difficiles je l'aime beaucoup c'est Dieu il a une sagesse extraordinaire mais c'est parce que nous ne nous l'observons pas dans sa sagesse dans sa divinité, dans sa façon de pouvoir faire les choses, de nous traiter nous en fait d'abord avant même avant même frère j'aime Dieu, c'est incroyable c'est un fort, hein, frère. J'ai dit, c'est là que même dans les conditions les plus difficiles, n'abandonnez pas ces dieux. Mmh. C'est vrai, on aime trop le confort, on aime trop ceci. Si, si, si si, si. Regardez, regardez d'abord juste l'image de, de, de, de, de, de, de l'aigle. Hein, quand il veut pondre ses œufs. il n'est pas bête. Hein. Il tue d'abord un animal, il prend la partie la plus douce de sa peau, il met en dessous, là, il habille les nids il est avec des picots. Hein? Mais il va pas mettre les œufs sur les picots. Hein? Il fait d'abord une couche bien douilleuse, bien préparée à l'intérieur, et il fait son nid là-dedans. Donc il ponce ses œufs là-dedans. Et quand les petits éclosent, euh, ils, ils vont sortir, ils vont sentir toujours la douceur. Vous vous rendez, c'est maman, il est gentil. Il a vraiment pris la douceur. Ils sont toujours bien heureux. Un petit peu froid comme ça. Maman couvre la chaleur. Il est nourrit elle-même et tout ça. Et tout ça. Ils sont dans le confodia. Le monde est bon. La vie est belle. Hein? On n'a qu'à ouvrir les becs comme ça. nous nourriture descend. Hein? Tout ça. Tout va. Tout, tout tombe sans problème. C'est agréable. Oui maman regarde <rire> il va prendre nourriture mais dans le bec effectivement et puis un jour le bécotage est terminé <rire> ah ah il regarde bon, vous avez trop été dans le douillage hein? maintenant je vais vous montrer comment est la vie si toi tu n'agis pas comme ça tu ne vivras pas, tu ne vas pas affronter la vie vous voyez que le Seigneur nous forme Amen. alors <rire> il a fait comprendre que Ici, vous êtes dans un nid, hein? mais l'extérieur n'est pas un nid. L'extérieur, tu dois combattre. Tu dois savoir combattre. Ah oui, alors qu'est-ce qu'il fait Il enlève le peau, la peau là. Hein? Et puis tout d'un coup, piquipou eh? Il dit, mais c'est pas possible. Oui. C'est la première fois qu'il qu connaissent qu'il y a des picots. Ben, c'est que depuis toujours, il y a plein de picots. C'est quand, quand tu viens en Christ Seigneur, tout est bonheur, tout est merveilleux. Et puis un jour... Il y a un soi-disant frère qui s'élève. Toi, il commence à t'insulter, qui reçoit la première pique, tu dit Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans l'église. Oh, l'église, c'est l'endroit le plus douilleux. Ah, oui. Ah, oui, oui, oui. On est préparé ici pour combattre dehors, mon Seigneur. Donc, il faut que les picots commencent maintenant pour que tu sois formé dans ton caractère, pour que tu partes pas comme ça. Tout le monde est bon. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, ah. non. C'est merveilleux. Hein? Même ah, dans la nature, en fait, Dieu nous instruit, et c'est pour que ces petits aiglons là puissent apprendre maintenant à, à battre les ailes. Et quand ils vont abattre les ailes, ils savent que maintenant nous pouvons maintenant voler. Mais voyez, mais ce qui est extraordinaire, c'est que depuis qu'ils ont été petits, petits, petits, ils ont toujours été des éclots. La nature de l'aigle est toujours en Mais il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils étaient des aigles. Il fallait que la maman pousse les bouchons un peu plus haut. Et vous savez pourquoi est-ce que l'aigle va mettre les nids tellement plus haut bon, D'abord, c'est à cause de prédateurs. Pour garder les yeux. C'est comme ça que Dieu vous fait quand vous venez à Christ. Oh, il vous protège, il vous entoure, il fait tout. Et c'est c'est ça. C'est c'est bon. Hein? C'est c'est tellement bon. Ah, je prie, je réussis, je fais ça ça ça je réussis. Mais à cet moment dit bon, maintenant je veux te montrer comment il faut combattre. Ah, Seigneur, j'ai prié mais j'ai j'ai échoué. Où où est-il? Mais il faut savoir, il faut bien savoir, il faut persévérer dans la prière. Hein, je n'étais pas refusé la réussite, mais j'ai mis les picots pour que tu puisses arriver à pouvoir voler plus haut. Alors, il les lance, il les met plus haut, effectivement. Pour quelle raison Pour que quand il va les placer là, lorsqu'il va enlever le, la peau là, eh ben, les petits aiglons là, elle va se mettre un peu plus loin. Maintenant, il faut essayer de pouvoir poursuivre un peu la maman, monter un tout petit peu vers les bords du nid oui c'est ça parce que bon, si c'est tout si c'est le ici et la terre est ici ils vont tomber par terre ah, mais ils placent très haut pour que quand ils veulent venir vers la maman ils se trouvent que la terre est très loin et qu'il y a un vide alors quand il y a un vide qu'est-ce qu'ils font c'est comme ça qu'ils apprennent à voler. Donc, euh, ils savent que maintenant, c'est un vide, je dois me battre pour survivre, effectivement, tu dois faire quoi Donc, il comprend maintenant que si j'ai les ailes, c'est pour voler. Donc, ils comprennent que si j'ai la foi, c'est pour tenir. C'est un, un don que Dieu t'a donné pour que tu puisses affronter tout le problème. Parce qu'on nous dit que qui est celui qui a triomphé du monde oh. Ce n'est celui qui croit que Jésus Christ est notre Seigneur est Seigneur. Et puis, il dit qu'il dit, mais c'est notre foi qui triomphe de, de, de ce monde. C'est pour ça que vous pouvez remarquer très bien. Que, par la foi, il vainquit. Vous connaissez cela, non Amen par la foi. Vous pouvez les lire. Hein? Regardez bien, Ça, c'est dans le livre des, des Hébreux, au, au, au, chapitre, au chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Ça. Voilà, ça, moi, qui... voilà. Hébreux, au chapitre 11. Et... Ah, ça, quand nous entrons là-dedans, c'est un bonheur. Hein? Oui, c'est vraiment notre joie de pouvoir voir que tous ceux qui nous ont précédés, ils avaient une position. Ils veillaient sur une chose, la foi. <rire> aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. <rire> <Wow. rire> Vous permettez donc. Verset 20 Il dit C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. Et Esaïe en vue de choses à, à venir. Et c'est par la foi que Jacob mourant bénit. j'aime ça. Vous vous souvenez encore C'est par la foi que, que Jacob, mourant, bénit chacun de fils de Joseph et qu'il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton. C'est là qu'il a prouvé à son fils Joseph qu'il est Dieu qui m'a toujours conduit. Ah, il ne m'a jamais abandonné. Ah, Alléluia. Il dit, papa, je vais te prendre, te prendre oh, oh, oh, effectivement parce que tu es vieux. Il dit, Joseph, Joseph, oh. mon fils. Quand je n'espérais plus te revoir, Merci, mais Seigneur. Dieu qui connaissait les désirs de mon cœur okay, okay, okay, okay, a fait okay. en sorte que tu sois gardé là Merci, Seigneur. pour qu'il console mon âme. Amen, amen, amen, amen, amen. Tu penses que ce Dieu-là ne sait pas ce qu'il fait Vraiment. et que moi je ne le connais pas? Vraiment. Mais je te rappelle que c'est ouais. Dieu-là qui m'a apparu, qui a toujours été avec moi, okay. et des ces deux enfants okay. ici okay. que tu okay. veux changer okay. ma main, okay. okay. okay. okay. je le sais. Oui. Ah, Il dit, tu as bien placé à l'endroit que toi tu voulais. Okay, okay, okay, okay, okay. Mais toi tu ne vois pas plus loin que moi. Okay, okay, okay. Même si je suis aveugle, mais quand même j'ai les yeux spirituels. Je vois loin. Amen, amen, amen. C'est pour ça j'ai croisé mes mains. Okay, okay, okay, okay, okay, okay. Je suis pas malade. Alléluia. Non, non, non, non. Je suis pas malade. Oui, monsieur. <rire> Mais je vois très bien, amen, amen, je vois très bien ce qu'ils seront. Amen, amen, amen, amen, amen, Frères et sœurs, c'est merveilleux de pouvoir voir ce que la foi dans un homme, dans une femme, amen. peut faire de choses extraordinaires. Ah, ah, ah. Souvenez-vous de la tsunami <rire> Son mari lui pose la question, où est-ce que tu vas Est-ce qu'il y a un problème L'enfant venait de mourir. L'âme, donc, il est parti, donc plus rien. Mais la femme dit à son mari, « Oh, tout va très bien. » Quel courage tu peux avoir pour voir, hein, alors que nous, c'est le deuil, c'est que nous roulons par terre. Et toi, tu t'élèves bien là, calmement, tranquillement. Et puis tu dis à ton mari, donne-moi des serviteurs pour que je puisse partir avec. Il dit, mais tu vas aller voir, mais je vais aller voir l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu aujourd'hui et maintenant, est-ce qu'il y a un problème Parce qu'on a un problème, on va aller voir. Il dit non, non, non, non, non, non. Ah, que Dieu soit béni. Ah, que Dieu nous aide. Oui, alors nous continuons ici. Alors il nous dit. Et, et, euh, oui, C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie de fils d'Israël et qui donna ses ordres au sujet de ses ordres. Vous vous souvenez ah, et qu'il rentrait donc, ah oui, qu'il rentrait donc en Égypte, donc avec bonheur, dans la terre de Gossen. Donc ça dit qu'il a la, la joie et tout ça. Il dit Ah, nous étions, nous avons, même, nous avons fait maintenant, maintenant, ici, même notre frère Joseph, il, il, est, il, il, il est déjà les bras droits de Pharaon. Puis nous sommes dans les territoires fertiles. Nous venons nous implanter. Quel bonheur Il leur dit. <rire> Non, il faut avoir la foi. Il faut croire en ces dieux. Il faut le voir effectivement dans ses œuvres en disant qu'il n'est pas seulement de maintenant, mais aussi de demain aussi. Parce a, bien sûr, mon frère, il, dit, il dit, mais il dit, je sais une chose, que notre Dieu vous visitera. Oui, que Dieu te bénisse, mon frère. Notre Dieu vous visitera. Voyez, frères et sœurs, que ces hommes et ces femmes n'étaient pas des comédiens. Nous, par contre, nous sommes des comédiens. Que Dieu nous aide, frère. Parce que la foi qu'ils avaient, c'est aussi la même foi. Et en plus, nous, c'est quand même une grâce particulière. Ce que nous avons pu avoir, là le rédempteur qui est venu, et qui, c'est vrai, qui, qui est venu donner encore la vie, encore. Donc, ça dit que nous sommes encore, quelque nous avons encore quelque chose de beaucoup plus. Ah ben bah oui, vous dites mais c'est vrai frère Mais oui, parce que Dieu Il a dit que sans nous Ils ne peuvent pas arriver à la Vous l'avez jamais pensé C'est écrit C'est à dire que Vous, tous ceux qui, ceux qui sont endormis Ils attendent vous Tout à fait. Une, une génération particulière je crois que, c'est pour extrapoler, je crois que tout là dit, mais, mais, mais, mais, mais frère, tiens bon, tiens bon, avance bien. Vous comprenez Parce qu'il dit, mais nous vous attendons, vous. Tiens bon, mais, mais c'est de traîner là-bas, frère, s'il pouvait. Hein? C'est de traîner là-bas, c'est de traîner ici. Avancez, avancez, avance, parce que nous voulons le voir. Avancez. Parce que depuis qu'ils sont au repos, ils ne l'ont pas encore vu. Parce qu'ils sont pas dans ça, bien sûr que... <rire> euh, oui, nous les vivants ne pas ceux qui sont endormis. Mais en un instant, en un clin d'œil, nous serons tous changés. Donc nous avons une responsabilité. Parce que vous voyez peut-être que vous ne valez absolument rien. Non, messieurs. Vous avez une responsabilité. Ne traînez pas les pas. Parce que la Bible dit effectivement que jusqu'à ce que la totalité des païens sont entrés, ça dit que le dernier sont entré. Qui sait si ce dernier-là, c'est toi Parce que tu regardes à côté. Hein? C'est peut-être toi. Et à cause de toi, et tout le monde est dans la tente. Parce que afin que la totalité de païens soit entrée. Donc c'est-à-dire que chacun puisse être positionné pour que. Parce que les corps ne peut pas partir à moitié vide. Il faut que chacun soit à sa place. Alors, nous les élèverons parce que la tête vient pour couronner les tout. Comme sa divine puissance nous a tout donné. De Pierre, chapitre 1, effectivement. Et que, sa ah, précieuse promesse et tout ça pour que nous puissions devenir participants à est-ce que vous, vous comprenez ce que nous entendons Participants à la nature divine vous comprenez cela donc nous devons devenir à ce point là participants à la nature divine mais c'est ce que Dieu a eu à pouvoir déjà pouvoir nous pour... Bon, continuer d'abord ici vite pour que nous revenons ce que nous disons bon, il est bien et dit euh, c'est par la foi donc que Joseph et puis il dit mais c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Et <rire> ah, Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez? L'ordre du roi était qu'on tue tous les. tous les, tous les enfants, dont tous les fils mal, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on puisse détruire cela, effectivement. Quand il naissait, on coupait la tête. Et lorsque Moïse naquit, les parents ont trouvé tellement que leur enfant était beau. Ils ont dit, peu importe ce que leur a dit, que ça nous coûte la vie. Mais notre enfant ici n'est pas ça à par les pays. Est-ce que vous remarquez, frères et sœurs, derrière, effectivement, la foi qu'ils avaient, <rire> il y avait quelque chose C'est sûr, parce que cet enfant-là, est-ce que vous comprenez Amen. ce qui veut dire que cet enfant-là ne pouvait pas mourir Donc Dieu a veillé Amen. que ces parents-là aient la foi vous entendez maintenant, est-ce que maintenant vous comprenez qu'il est celui qui suscite Amen. et amène la, la foi à la perfection. Il suscite la foi. Amen. Okay. Donc, dans la, les parents de, de Moïse, c'est impossible que la foi ne puisse pas agir. Parce qu'il s'agissait de la promesse et de la parole de Dieu. Donc Dieu avait vu cet, cet homme-là, donc ces bébés là qu'il avait un programme pour lui. Donc on ne pouvait absolument rien lui faire. Donc c'est pour ça que Dieu qui veille sur toi, mon frère, il te donne un courage extraordinaire. Amen. Ouais. Tu ne sais pas l'expliquer. Parce que là, c'était des, des, des, des, des soldats, et ceci et cela, donc, avec, donc dans tout l'Égypte. La décision était prise que vous, vos bébés, on doit couper la tête. Mais là, il s'est et dit non, peu importe ce que le roi peut avoir dit, mon bébé ici, non, jamais. C'est parce que Dieu était dans la chose. Alors, regardez bien, il continue quoi, s'il dit. Alors, euh, c'est par la foi que Moïse devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, vous comprenez Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la remunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra Ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang en fait que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. Vous comprenez Donc tout ce qu'il faisait là, il faisait par la foi. Aspersion, et c'est la, la foi en quoi Mais la foi dans la parole de Dieu. Et puis nous continuons il dit, mais c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer rouge comme un lieu sec Tandis que les Égyptiens qui firent la tentative furent donc engloutis. Et c'est par la foi que le mirail de Jéricho tombait. Après qu'on eût fait le tour pendant sept jours. C'est aussi par la foi que Rab la prostituée ne périt pas avec les rebelles. Parce qu'il avait reçu les espions avec bienveillance. Que dirais-je encore Maintenant voilà. Que dirais-je encore Car les temps me manqueraient pour parler des généraux. Des baraques des Samson, des gestés, des David, des Samuel et des prophètes qui par la foi vaincurent le royaume, exercèrent la justice, obtèrent effectivement aussi des promesses, fermèrent la gueule de Lyon, etc. Et que les femmes aussi on pas etc. Toujours par la foi. Donc ils n'ont rien obtenu sans la foi. Daniel a fermé les gueule de Lion. Par la foi. Donc tout n'est que par la foi. Mais c'est la chose que Dieu te donne, toi, frère. Toi aussi, ma soeur. Pas une chose psychologique, en fait, à laquelle nous sommes assis en se disant Mais oui, mais est-ce que, est-ce que, non. La foi, c'est, vous savez, c'est comme un, un, C'est une, une, une, une, une. Je dirais, c'est comme une puissance qui vous envahit, comme ça. Et qu'à un certain moment, elle vous, elle vous met dans une position où vous dites que, en fait, l'impossible n'existe pas. Quand la foi est en action, l'impossible n'existe pas. J'ai rendu un témoignage hier, je ne sais pas moi de qui, de ah oui, c'était de Karen que je parlais hier. Oui, et, et j'ai rendu, rendu témoignage de notre sœur ici. Hein, et Edith, juste un, un exemple, hein. il y en a tant d'autres aussi, vous, vous connaissez bien. Quand la sœur Edith, disait, quand la sœur Edith était donc à l'hôpital, et qu'on lui a dit que, madame, si ces fibromes-là ont entouré votre bébé et tout ça, parce que euh, qu'il est là, mais il va complètement mourir, parce que pas, vous connaissez l'histoire. Et là, la sœur Edith, elle, elle sort de l'hôpital, enfin, je ne sais pas, des consultations, elle dit à Dieu, dit Seigneur, c'est elle, elle était avec lui, avec Dieu, moi je n'étais pas là, si vraiment je trouve ton serviteur dans son bureau ce matin, c'est ainsi. Parce que j'essaie une chose qui ne vient pas souvent à ces heures-ci dans son bureau. Mais si je le trouve dans son bureau et qu'il est là, c'est sûr et certain, mon problème ici est déjà résolu. Amen. Alors comme Dieu est toujours bon quand il aime les gens, et je ne sais pas si j'avais des insomnies, je ne sais pas tellement très bien, moi non plus, ça ne rien. Je me suis levé chez moi, j'ai pris mon sac et valise, voilà, d'un voilà, voilà, pas, pouf, voiture. Je, une je sentais le désir d'être là hein, pour m'asseoir un peu tout seul, prier et lire effectivement Or, c'était un programme que Dieu avait C'est extraordinaire, Dieu, quand il aime un homme. Je veux que vous compreniez, il m'a pas fait quitter là-bas pour moi. Mais pour la soeur, il dit. Elle a prié. Il dit, mais s'il vient ce matin à 7h, je, je le trouve dans son bureau. Ce que Dieu, tu m'as déjà dit. Et moi, j'étais là. Je sentais que je devais rester prier. Non, non, Dieu est bon, vraiment. Non, non, non. non. Et j'étais là priant, prier. Bon, j'étais là, je sentais que je devais être... là. Or oh, c'était un programme de Dieu. Pour sa propre fille, là. Alors, j'étais là dans mon bureau. Je lisais. Ici. Et puis, je sors, j'ai senti des idées pouvoir aller en bas, et bien, je sors, je claque la porte. Elle était en train de nettoyer, ça ne savait même pas que quelqu'un était ici. D'ailleurs, je crois qu'elle avait même peut-être un peu oublié, en se disant, « Bon, j'ai dit comme ça. Nous » sommes, Nous sommes comme ça, hein, oui. hein? Nous disons, « Seigneur, et ça ça voici les toisons que je pose devant toi, si c'est vraiment ta volonté que ça s'efface comme ça. Oui, » Pas vraiment beaucoup de fois, <rire> non. On s'est dit, bon, « Je ne force pas trop fort. » il faut que, bon, si, si ça n'arrive pas comme ça, mais je te encore le petit sapatabonis, mais je voulais que si c'est comme ça, Seigneur, si tu fais encore comme ça, probablement. Eh bien, peut-être qu'il avait, peut-être, ça lui été un peu échappé, ce qu'il a dit, mais, mais je crois que quand il est sorti de la porte, là où il était l'hôpital, elle était sincère. Il voulait que Dieu puisse arriver à pouvoir faire quelque chose. Et voilà que je me trouve. Alors je sors, je rentre, je claque la porte. Bon, il était ici en train de nettoyer, et, et il a entendu la porte claquer. Si tu regardes, personne et puis, il dit, tiens, bizarre, je vais quand même essayer d'aller dans ce bureau-là. Elle vient, elle frappe, elle frappe sans, sans conviction. Hein? Ah, parce que, bon, elle n'est pas sûre que la personne est là, parce que... et puis, elle vient, toc, toc, mais à sa grande surprise, elle entend, Ya, come <rire> in. Il me dit, mais alors quand elle a ouvert la porte, elle m'a vu. Elle a commencé à danser. Et moi, votre frère, je ne comprenais pas. Je lui dis, ah, elle est dans la joie, ah, Moi aussi, je suis content de te voir. Mais je ne comprenais pas. Hein? Mais je ne comprenais pas vraiment sa joie. Moi, je lui dis, bah, la joie était venue de voir mes voix Or, ce n'était pas le fait que je sois là. En enfin, fait, je veux dire que moi, présent, présent. Mais la réponse à sa prière. Donc, il s'est réjouissé. Pas vraiment pour moi. Mais pour la réponse à sa prière. Mais moi, je croyais que pour moi. Hein? <rire> Dieu m'a mis seulement dans le programme, comme un instrument seulement. Mais et là, il regardé la réponse à sa prière. Il dit, Alléluia, il était dans la main aussi, oh, Alléluia. Je suis content de te voir. Il dit, attends, je vais te dire pourquoi. J'ai dit, gloire à Dieu. Il dit, voilà, j'ai donc, j'ai ici si comme tu me vois là, Il explique évidemment comme vous savez. Alors j'avais dit au Seigneur, dit, si je trouve ton serviteur dans son bureau le matin, je sais que tu ne viens jamais le matin comme ça, dit, à cette heure-ci et qu'il soit là, c'est que Seigneur Jésus, tu m'as guéri. Amen. Alors c'est pour ça que quand j'étais vu, j'ai dit, mais gloire à Dieu, c'est la réponse à ma prière. Amen. Alors, euh, et puis je la regarde, je dis, avec tout ce qu'on t'a dit là, parce que le problème avec, avec beaucoup de gens, c'est que quand vous venez Pourquoi est-ce que ça ne change pas Mais c'est parce qu'en fait vous n'avez pas foi dans la personne qui va prier pour vous. D'abord, vous avez déjà de mauvaises pensées. Il est comme ça, il est comme ceci. Puis il dit, bon, Dieu, Seigneur, permet qu'il prie pour moi. Mais il ne va rien faire. Il peut prier pour vous même 650 fois. Puisque vous n'y croyez pas, ça ne va pas marcher. Parce que la guérison, c'est quelque chose que vous avez droit. Et quand vous vous approchez de la bonne manière vous la recevez. Amen. Bref, nous retournons à la sœur. Et alors, voilà que... Moi, je dis, tiens, avec tout ce que tu m'as dit, là, donc, fibon, grossi, et bébé, il est complètement étouffé, et puis, ton on me dit qu'il faut simplement arracher donc euh, la chose, et puis, euh, il ne va pas vivre comme cela. Vous connaissez l'histoire J'ai dit, tu crois que si moi, ici, j'ai pris pour toi, ça va disparaître. <rire> il faut souvent éprouver les gens. Moi, c'est comme ça que je suis tu crois vraiment que si je prie pour toi, ça va partir. Il me dit, je le crois de tout mon cœur, que si tu pries pour moi, mon... il, y a, il y a des gens qui ont la foi. Hein. C'est quand on est poussé à bout aussi. Hein. Il y a quelque chose qui doit, qui doit sortir dedans. J'ai dit, tu le crois vraiment Il me dit, je le crois à 100%. J'ai dit, puisque tu le crois, entrons dans la salle, donc j'étais là est venu simplement ici. J'ai dit, mets-toi à genou là. <rire> J'ai seulement posé la main sur lui, sur elle. Vous savez, quand vous priez pour quelqu'un, il arrive. Vous êtes en fait de pouvoir prier pour une personne. Et vous voyez à un certain moment, pendant, je donne un exemple, vous avez l'ombre noire qui vient en fait. Vous avez les yeux fermés, la personne ne le sait pas. Mais vous priez pour la personne. Et puis, pendant que vous voyez cela, il ne comprend pas pourquoi vous continuez à hausser la voix. Parce que vous priez jusqu'à ce que vous voyez la lumière qui vient, qui fait que, et c'est vrai, ouais, est vrai. en fait, toute cette ombre noire qui était sur la personne commence à pouvoir s'écarter, s'écarter, s'écarter, et la lumière apparaît Alors tu dis merci Seigneur. La personne ne comprend pas pourquoi tu dis merci Seigneur. Et tu pries parce que la foi de la personne a pris position, effectivement. Et pendant que vous priez, vous sentez que cette personne, effectivement, elle est dans la, dans la prière. Et quand vous dites maintenant « Amen », alors je dis « ça, tu peux partir, il n'y a plus de problème. Ça, Tu peux, tu peux aller tranquille et en paix, ce que tu as demandé à Dieu, tu te l'as accordé. » Elle s'est levée aussi sans l'ombre d'un doute, mais c'est quand même extraordinaire. Pour notre sœur Edith, et, elle est partie, le médecin lui avait dit « Mais quand tu vas sentir qu'effectivement que ça commence à pouvoir faire des douleurs là, sache que c'est le moment le plus pire, cours vite à l'ambulance, qu'on vienne, qu'on fasse l'intervention. » Mais à ce moment-là, quand il est sorti de la prière, effectivement, il est parti, les douleurs ont commencé encore un plus fort que cela. Mais il n'a jamais appelé l'ambulance. Ça c'est quand même fort. Ah, non, non, non, non, non. Il dit, on a prié pour moi, je reste ferme, j'attends jusqu'à mardi où il m'avait donné, donc où il avait donné rendez-vous à l'hôpital. C'est comme ça qu'il est arrivé. Et comme vous connaissez la suite, hein? Donc euh, nous avons Joseph. Amen. Alors, Joseph qui, donc, qui, qui aujourd'hui, c'est Joseph quand on baptisait, je crois que c'était les trois, les trois jeunes soeurs, quelque chose de, de, de son être s'est saisi, et l'enfant s'est senti saisi, il a commencé à prier, à pleurer, à, était vraiment. Voilà, ici pour que je prie pour lui. Vous voyez, Dieu, oui, c'est vrai. Dieu fait des merveilles. Ah oui, et, et vous pouvez voir ces enfants, comment ils sont ici, que Dieu soit béni. Hein, qui chante les chants de Dieu. Voilà. Alors nous étions-nous... Nous term... Ah oui, nous, nous étions là. Alors, certainement, comme je dis, c'est toujours par la foi, effectivement, que les le choses que Dieu nous donne, effectivement, nous pouvons en avoir possession. Mais comme nous le disions, reconnaître la voix de Dieu, en fait. Et c'est comme ça que nous étions partis et nous parlions, effectivement, des pierres, donc, qui étaient là, donc, sur euh, à les toits, comme je disais, et que cet homme voit que la nappe descend avec toutes les choses qui sont donc interdites. Et il entend cette voix qui lui dit « Pierre, lève-toi, tu es moche. » Et humainement parlant, sûr et certain, je crois peut-être que ça peut passer comme 99%. Vous voyez, frères et sœurs, pourquoi nous avons besoin que vraiment le Seigneur nous donne vraiment l'esprit pour discerner les choses. Parce que j'ai toujours eu à pouvoir le dire ici, je dirais ça en bref. Vous écoutez des gens qui vous prêchent à gauche et à droite, effectivement, c'est la grosse erreur que vous commettez. Ça, je le répète encore ici, je le répète encore. Il dit, Quand vous tendez vos oreilles à gauche et à droite et à ceci cela, c'est une grande porte ouverte effectivement pour l'ennemi avec la confusion qui va vous apporter. C'est vrai. Amen. Amen. Frère, si vous avez constaté que ce que, tu, ce que Dieu te donne, c'est une manne fraîche, accroche-toi à cela accroche-toi à ce que Dieu, frères et sœurs si vous savez c'était ça le problème avec les, les Israéliens aussi toujours et Dieu pourra-t-il, mais pourtant Dieu faisait Dieu leur donnait vous savez, ce n'est pas, pas Dieu qui a voulu que ceux-là, effectivement bon, c est, c est, c est, cette génération puisse puissent mourir et disparaître complètement. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu leur donnait ce qui était nécessaire, mais pour eux, ce n'était pas suffisant. Ils en voulaient plus, mais ils n'avaient pas le Mais pourquoi? Parmi eux, il y en avait de ceux qui, pour eux, ce que Dieu faisait était suffisant. Josué et Caleb. <rire> C'est sûr et certain. Mais les autres restants, La patience de Dieu est quand même extraordinaire. Pendant 40 ans. Il dit bien, juste cette race en dégoût. Pourquoi vous êtes dans la confusion Mais c'est normal, frère. Vous entendez à gauche. Si vous remarquez vous-même, pourquoi vous allez chercher à pouvoir entendre à gauche et à droite Posez-vous un peu la question. Si les gauches, là, c'était l'endroit que Dieu voulait, il ne vous aurait jamais amené ici. C'est pas pour, c vous c'est pas pour dire, vous, vous, vous connaissez ma position à moi. C'est pour que vous compreniez, parce que les gens vont dire, ah, les frères, j'ai pas besoin que vous m'écoutez. C'est pas moi que vous devez m'écouter. Vous devez écouter. C'est vrai, c'est le Seigneur. Mais j'ai dit ceci, j'ai dit, si à gauche et à droite, c'était l'endroit que Dieu voulait que vous soyez, il vous aurait jamais conduit en cet endroit. Je vous donne encore, encore, encore pousser encore un peu plus loin. Judas l'Iscariote. Vous avez prêté attention dans les scènes d'écriture. Ne soyez pas en disant, ben, nous, nous sommes arrivés. J'ai dit, frères et sœurs, faites attention, vous qui êtes assis. Vous connaissez un peu mes principes. Hein? C'est lui qui t'a dit, je t'aime aujourd'hui, qui me dit ça. Demain, je deviens l'homme le plus horrible. Avec tous les actifs possibles. Alors je demande toujours votre attention, pas pour vous dire que c'est pour les autres. Parce que quand ça va vous apporter aussi, quand le diable viendra, il faut prêter attention. Parce qu'il va éprouver, il va venir pour prendre... Mais vous voyez cet homme-là, il va vous montrer tous les défauts possibles. Maintenant, je parais, bon, et ceci et cela, mais quand il va me, me, me griller encore davantage, effectivement, chez vous, chez vous, vous qui m'aimez, vous allez me dire, mais oui, on ne savait pas, et ceci, ça, ça vient comme ça, hein. vous allez me détester en fait. Je vous l'ai toujours dit, hein? je suis un homme, une personne qu'on ne peut pas aimer facilement. Et ça, c'est la vérité que je vous dis. Vous m'aimerez aujourd'hui, mais si vous avez Dieu, vous m'aimerez toujours. Autrement, autrement, autrement, vous pouvez dire, ah, je vous aime, un jour viendra où vous haïrez. C'est la vérité, cela. Non, c'est pas pour dire, mais c'est dit, c'est absolument nécessaire que nous comprenons qu'effectivement que notre Dieu, il veut votre bien. C'est toujours Dieu qui veille sur vous. Je vous ai donné l'exemple, vous pouvez comprendre l'exemple. Moi, ce n'était pas moi, mais en fait, j'ai été utilisé pour la sœur Édith. Amen. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez Amen. Donc, si pour sa délivrance-là d'Édith, il y avait un autre endroit que Dieu voulait que qu'Édith soit délivrée, est-ce que vous me suivez Amen. Mais Dieu lui aurait montré. Tout à fait, tout à fait. Il lui aurait dit, il va à tel endroit, tu vois. mais il lui a montré là. Oui, oui. Parce qu'il a dit, Seigneur, si ton serviteur est là, il pouvait dire, bon, comme il a dit, si ton serviteur, est là, il va trouver un autre serviteur quelque part. Il va dire, mais prends ton trame, ah, prends la direction de tel, et ceci, là, mets-toi là, tu verras mon serviteur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc il a trouvé un monsieur là cet endroit là c'était pas que monsieur était important mais ces messieurs étaient là simplement pour servir pour les signes pour la personne qui est une fille de Dieu auquel Dieu prend soin je vous ai toujours dit une chose les plus importants il faut que vous croyez ce que je vous dis c'est pas la personne mais c'est vous <rire> bien sûr serviteur de Dieu pour le peuple de Dieu ça c'est une chose que vous devez avoir moi je ne suis rien je suis seulement un instrument comme on dit un domestique qui doit servir le fils et les filles du grand roi ah, moi je ne peux rien vous donner que ce que lui veut que vous puissiez manger donc on vous apporte cela à vous de pouvoir prendre ou laisser, vous comprenez cela donc c'est de cette manière là que si vous voulez manger des plats ailleurs quand vous aurez des constipations, quand vous aurez des diarrhées, oui, parce que ça va arriver. Ah, ben oui. Ah, ben oui. Parce que la manière dont c'est préparé, et ils savent comment ils préparent, mais c'est lui qui vous donne la nourriture, lui, il sait préparer pour votre estomac. Il sait est que le estomac, il est fragile, donc je dois ajouter ça, je dois mettre ceci, et cela, pour que ce soit au moins la chose, pas ajouter quelque chose d'autre, mais seulement la chose pure, qu'ils reçoivent. Amen. Ainsi, quand vous mangez, vous dites Alléluia, votre intérieur. Alors, votre homme intérieur, il grandit de plus sans plus. Et Dieu te bénisse, mon fréquence. Vous ne dormez pas la nuit non, vous dormez une nuit paisible. C'est-à-dire que vous n'avez pas de cauchemar dans la tête. Oh, ah, j'ai entendu là-bas, je m'ai dit ceci. Non, non, non, non, non, non. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit parce que vous devez savoir, frères et sœurs, le Seigneur conduit ses propres enfants, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Son Fils, c'est Dieu. Donc il sait lui-même où il vous conduit, effectivement, à quel endroit. Et si ce n'est pas lui, vous aurez difficile de pouvoir. Parce que, regardez bien, la nourriture qui est donnée, par exemple ici, elle est calibrée pour le peuple de Dieu. Ah oui, pour les fils, parce que c'est les père, hein? pour les fils de Dieu, parce que si mangent là, ils ont tout, comme les grands aigles. Hein? Mais soit si tu es un corbeau, quand on commence à pouvoir donner que tu touches à cette nourriture, tu vas sentir que ça fait des boules ici. Tu commences à avoir des problèmes en fait. Pour les digérer, c'est tellement problématique parce que ça ne correspond pas à ton intérieur. C'est pour ça qu'on s'énerve et puis on s'en va. Dis ça, dis ça, je ne peux pas manger ça. C'est pas possible, ça, chez nous c'est pas comme ça, c'est pas mal, et c'est normal. Mais si c'est la nourriture des aigles, donc ah, des bien fils bien bien et des filles de Dieu. Alors, nous retournons donc à Pierre. C'est absolument important que vous puissiez remarquer que le même Pierre, effectivement aussi, quand il a entendu effectivement cette voix qui lui parlait, je crois que c'est important qu'on puisse toucher là-dessus. Quand il a entendu la voix qui lui dit, lève-toi. Tu et manges, automatiquement, naturellement, naturellement, on pouvait arriver à pouvoir dire à rien de moi Satan. Parce que ce que tu me dis là n'est pas conforme à ce que Moïse avait dit. Ah ben oui, c'est sûr. C'est cela là, la partie, écoutez-moi très bien, c'est ça la partie la plus difficile. J'aime bien que vous puissiez voir les choses que vous devenez spirituels, pas charnels, que vous ne combattez pas pour combattre. Bah on va avancer, non, non, mais que vous puissiez voir effectivement quelle est l'œuvre de Dieu en réalité. Beaucoup, au temps du Seigneur, ont manqué de pouvoir être dans le programme de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu faisait. Regardez une chose, regardez une chose. C'est important parce que un certain moment on doit quand même se poser la question de pouvoir savoir, Seigneur, est-ce que vraiment nous voyons comme tu veux que nous puissions voir Comment pouvez-vous m'expliquer, frères et sœurs Je dis, islam, mais bon, cela, vous, vous le savez déjà, mais, dis, mais comment pouvez-vous, parce que je vais peu, comment pouvez-vous m'expliquer expliquer quelque chose. Je comprends pourquoi les Seigneurs, on le disait, on le disait en fait, il, il, il, il n'est pas de Dieu. Expliquez-moi, frère, comment vous pouvez arriver à pouvoir agréer une personne qui vient. Comme Jésus, notre Seigneur, était là. Et la chose était, je reviens toujours à la femme surprise en flagrant délit d'adultère. La chose était que quand on arrive à pouvoir trouver une telle personne, on va la lapider. Je veux que vous compreniez, c'est très important que vous compreniez la pensée. Moïse l'a dit. Moïse l'a vraiment dit. Et dans le passé, ils ont déjà appliqué cela. Ils avaient déjà appliqué. Donc, pour eux, c'était une chose acquise. Parce que Moïse l'avait dit et on l'a fait, puisque Dieu l'avait dit. Mais vous voyez une personne qui vient, qui se tient là, et qu'on amène une femme surprise. Et moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi l'ont-ils amené à cet endroit c'est parce que si nous, nous sommes des aveugles, c'est Dieu qui a voulu qu'il prenne cette femme là-bas, l'amène ici, pour leur faire comprendre que les choses ont changé. Mais ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. Non, pour leur faire comprendre effectivement que les choses ont changé, ils ont pris la femme là-bas, ils l'ont amenée jusque-là, à cet endroit-là à l'endroit où la personne s'est trouvée, cette personne, Dieu a dit, voici donc mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection, et que j'aime, que j'aime, effectivement, écoutez-le. Donc, du haut des cieux, Dieu a parlé. Ils l'ont amené là, et puis, lui, là, il était là, et puis, bon, on lui pose la question, voici donc, Moïse nous a dit que, euh, cette femme, ce genre de femme, effectivement, on doit les lapider nous avons des pierres, effectivement, et toi c'est ce que Dieu voulait, frères et ça Amen. Que ces hommes-là comprennent effectivement qu'il y a un changement. Amen. Amen. Mais quand on est, à... frère, quand vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, vous combattez ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Même si vous accordez la grâce de venir à l'endroit qu'il faut pour voir et comprendre la chose. Non, c'est vrai, frère. Parce qu'ils sont venus avec la personne, la femme, effectivement, auprès de la personne. Jean-Baptiste avait un témoignage. Et alors, il lui pose la question, dit Moïse a dit qu'on doit faire comme ceci. Dieu voulait cela. Maintenant, toi, qu'est-ce que toi tu dis Puisque Dieu avait dit sur la montagne. Et même Moïse avait même proclamé cela. Parce que ces gens, c'est cela le problème. Le fanatisme est quelque chose qui vous tue. Les gens n'ont pas lu Moïse comme cela c'était. Ils n'ont pas compris effectivement Moïse. Il avait dit, le Seigneur notre du Sénat d'avoir fait un prophète comment Vous l'écouterez. Ouais, ouais, ouais. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. C'était les disciples de Moïse. Mais ils sont arrivés là, effectivement. Parce que Dieu voulait cela. Lui-même, Dieu a dit, non Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. On ils ont vu Moïse. Ils ont vu effectivement aussi Élie. Ainsi, ainsi de suite, effectivement. Vous comprenez Vous comprenez non Alors, il leur a dit, il leur a posé justement la question de pouvoir savoir si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qu'il soit donc le premier à jeter la pierre. Vous savez que Jésus Christ, notre Seigneur, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est par lui que nous avons obtenu le pardon. Est-ce que vous comprenez Et ils n'ont pas compris, en fait. Bien qu'ils étaient à l'endroit qu'il fallait, bien qu'ils pouvaient entendre, effectivement, parce que je vais toujours répété ici, il n'a jamais dit qu'effectivement, que ce que Moïse a dit, c'est faux. Il faut pas mettre en pratique. Il a simplement dit... Si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Chacun d'eux tous y sont partis. Et personne n'est resté là. Vous voyez la puissance de la parole de Dieu. Personne, il ne les a pas chassés. Hein? Non, il n'a chassé personne. Il leur a laissé pour qu'ils mettent en pratique. Cette parole qu'il qui tenait tellement et qui était vraiment là, Moïse l'avait dit effectivement. Mais dit, mais alors, peut, l l il dit, mais si quelqu'un. Et l'un après l'autre, l'un après l'autre, il pouvait arriver, mais personne n'est resté, parce que chacun d'eux s'est senti d'abord condamné. D'abord, nous tous, nous sommes, chacun de nous, nous péchons tous les jours. Alors comment C'est quand même extraordinaire. Et ils sont partis, et puis il regarde la femme, il dit, mais. Où sont ceux qui étaient condamnés C'est normal qu'avec ce genre de réaction, que les gens voient, que vraiment ils combattent Moïse. Ah oui Je ne vais pas rentrer dedans parce que nous en avons déjà parlé. Que les gens voient effectivement qu'il combat Moïse. Parce qu'il faut vraiment être spirituel pour vraiment voir ce que Dieu est en train de faire. Et ce que Dieu fait, parce que si vous étiez à la place de Pierre, vous auriez certainement dit, ça c'est le diable. Parce que chose pareille, me demander quelque chose comme ceci, vous écoutez bien, ça c'est vraiment le diable. Mais Pierre, n'a pas dit comme ça, Pierre a dit, « Non, Seigneur !» Parce qu'il ne peut pas appeler le diable « Seigneur !» Non Non, il, il, il dit « Mes brebis entendent ma voix !» Donc, Pierre savait très bien que la voix qui lui parlait là, c'est vraiment la voix du Seigneur. Parce qu'il la reconnaît. Souvenez-vous aussi, frères et sœurs, quand c'est Dieu venu vers Abraham pour lui dire « Prends ton fils, ton unique là, viens me l'offrir !» Abraham reconnaissait que c'était le même Dieu Amen. qui lui a parlé depuis les débuts. Amen. Amen. Mais si toi, tu ne connais pas la voix des dieux, comment même tu peux mettre la parole de Dieu en pratique okay, okay, okay, okay, okay, okay. Frère, parce que pour mettre la parole de Dieu en pratique, mais il faut que tu puisses avoir aussi la révélation. C'est la vérité. Frère, Les, les vous avez... Et Dieu nous aide. Regardez une chose, frère. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez voir que c'est la vérité. Quand on nous dit Aimez-vous ardemment les uns et les autres. Frère, toi vraiment, tu peux aimer un frère ou une sœur vraiment ardemment. <rire> ne vous trompez pas. Soyez sincères. D'ailleurs, avec ton mari, vous ne vous entendez pas. Mais c'est vrai, vous voyez quand même vous-même, juste pour un petit exemple, je donne un. Dans, dans vos maisons, vous avez des problèmes, il y a des jours vous ne parlez même pas ensemble avec ton mari pendant deux trois jours avec votre femme, vous ne parlez même pas. Chacun sort par son côté pour le travail, et puis le votre vous vous En tout cas, c'est moi parle, je monte escaliers, je vais dormir, effectivement. C'est seulement les jours de mardi que vous voyez, ben bon, on va quand même s'entendre pour aller à la réunion. Ça arrive, hein Déjà, dans ta maison, avec ta femme, avec ton mari, vous avez des très sérieux problèmes, vous n'entendez pas. Et c'est le frère Jean, Jonas c'est le frère Julia que vous allez aimer vraiment et tout votre cœur. Oui, vous savez, voyez-vous, je voudrais savoir quels sont vraiment les frères qui peuvent se dire, se et dire moi j'aime ardemment les frères, et les quand nous entendons, on va dire, alléluia, gloire à Dieu. Moi j'aime vraiment ma soeur Adam. Quand tu vois après, la soeur comme ça, tu commences à dire, bah, oui, mais créer des problèmes, ceci et cela, vous avez des problèmes. Juste simplement aimer quelqu'un, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a des clans. C'est pour ça qu'il y a des divisions, bien sûr. Il <coughs> y a des groupes là, c'est par ci, par ci, par là, c'est maintenant. Pourquoi Parce que vous n'arrivez pas. Oui, frère, soyez sincère. Que Dieu te bénisse. Ah, Que Dieu te bénisse. Vous n'arrivez même pas à vous aimer. Ce que vous avez là, simplement, c'est... Vous avez des sentiments, bah, des propres pour proches avec l'un que je vois. Parce que demain, tu vas parler du mal de lui. C'est là, demain, c'est si comme ça, c'est toujours comme ça. Vous n'arrivez même pas. Mais quand vous recevez, Harry, vous voyez, la Bible nous dit je peux posséder tous les dons. Mais si je n'ai pas la charité, vous voyez, frère. Et vous voyez comment on nous parle. C'est seulement ce que vous pouvez vous tester, hein. Hein? vous vous éprouvez vous-même hein? Hein? Dans, dans, pour voir avec, si lâche, prenons un Corinthien 13 comme ça vous, vous, allez, vous allez voir ce qu'il a né hein? avec un Corinthien 13 il, il, il, il, il nous dit une chose oh. voilà ben, nous lisons cela puis nous pouvons peut-être euh, prier les seigneurs qui nous aident, qui nous puissions rentrer un Corinthien 13 oh. mm -hmm. il a il nous parle ici. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un herrin qui résonne ou une cymbale qui rétendit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour se trompoter une montagne, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Vous comprenez et quand bien même je subirai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je vais même mon, même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Maintenant voici la charité. L'amour donc. La charité, elle est donc patiente. Elle est pleine de. La charité n'est point. La charité ne se Elle ne s'enfle point d'or. Elle ne fait rien d'eux. Elle ne cherche point son. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point, se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt. Vous, vous, vous voyez. Alors ça veut dire que la charité est enseigne que quand tu regardes ton frère et ta soeur, tu ne soupçonnes à rien. Ah, non, rien du tout. Ce qui cherche pas son intérêt, il s'irrite bon, effectivement. Et là, vous voyez que quand vous observez ce point-là, c'est difficile de vous retrouver. Mm -hmm. C'est difficile de vous retrouver. Pour quelle raison Parce que il faut que vous puissiez avoir la. Révélation. <coughs> Pour quelle raison euh, les jours de Pentecôte, ils se sont vraiment aimés Pour quelle raison ils se sont vraiment aimés Mon frère et ma soeur, quand Dieu te sent et te donne l'amour, l'amour biblique. Je vais m'arrêter maintenant, vous allez rentrer chez vous l'amour véritable mm -hmm. vous ne réfléchissez pas non, non. ça c'est la vérité vous ne réfléchissez pas c'est à dire que quand vous voyez le frère ou la sœur, vous ne calculez pas en fait vous réalisez que c'est le vôtre c'est-à-dire que vous ne faites pas la distinction en disant par rapport à mon cousin, par rapport au dit, le cousin ne m'aime pas là. Alléluia. La, la sœur ou le frère qui est en face de vous, elle est à vous. Amen. Amen. Amen. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, parfois c'est difficile. Mais en fait, vous vous asseyez à côté de la personne. Parce que souvent, nos frères et soeurs, nous sommes des hypocrites. Hein. Tu l'appelles frère, tu t'assieds là, effectivement, mais bon, quand tu dois faire des choses, comme ça, tu dis, c'est bizarre, mais que, que Dieu nous aide. C'est-à-dire que tu t'assieds avec ta soeur, tu lui parles avec un cœur ouvert, avec bonheur, vous vous sentez apaisé, avec ton frère, vous vous sentez apaisé. Donc l'amour de Dieu ne se calcule pas. Amen. Ce qu'elle est, ce qu'elle est, ce qu'elle est, elle se donne. Parce que ce qui se passe, c'est quoi que quand l'Esprit de Dieu vient et descend en toi, il t'ouvre les yeux et tu comprends que tous ceux ici, parce que tu ne vas plus marcher avec la pensée, la pensée charnelle, c'est important, c'est important, ma soeur, parce que quand vous donnez la semoule à quelqu'un, vous devez savoir pourquoi vous lui donnez la semoule. Ah oui, c'est vrai. Ça veut dire, je veux préparer, je vais faire pour toi, effectivement. Non, non. Quand tu dois le faire, il faut que ton cœur comprenne que la sœur ici, que je fais quelque chose pour lui, mais c'est pas, c'est une fille de Dieu, c'est ma sœur. Le frère ici que je fais, effectivement, c'est un fils de Dieu, c'est mon frère. J'ai la joie de pouvoir le faire parce qu'il est mien. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Il faut que la révélation vous soit donnée en ce qui concerne quand vous appelez quelqu'un, votre frère. Vous comprenez que ceci n'est pas un jeu, mais c'est vraiment la réalité en fait. Votre intérieur est complètement changé. Je termine. La Bible nous dit que tous ceux qui avaient cru n'étaient qu'un seul, qu'une seule. Alors vous comprenez maintenant qu'on comprend pourquoi on aime la personne. Parce que ce qui est en moi, c'est exactement aussi ce qui est dans mon frère. Donc, jamais, jamais, jamais, je ne peux regarder le frère et penser de lui que ce frère-là va aller en enfer. Je vous dis que je termine. Mais dans l'amour véritable de Dieu, il n'y a pas ce genre de pensée. Oui, parce que vous n'aimerez pas que votre frère, votre fils, votre frère, oui, puisse arriver à aller à l'endroit où vous, vous ne voulez pas aller. Parce que vous comprenez que s'il est dans cet état, ce n'est pas parce qu'il a envie, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'influence. Est-ce que vous comprenez Donc je me bats pour... R remarquez bien, mais c'est comme si c'était votre propre fils, par exemple, à la maison, ou bien votre, votre fille, effectivement. Et que dans cet enfant, effectivement, il a un esprit de vol. Vous allez prendre l'enfant, vous allez mettre l'écouteur à la gorge. Même si vous entendez maintenant quelqu'un de l'extérieur qui dit oui, « mais, Oui, mais ton fils là, c'est un voleur, ceci cela. » Vous allez vous sentir comment À l'endroit de votre fils, vous allez sentir comment La tristesse, non vous aurez de la compassion pour votre fils vous dites mais, mais comment est-ce que mon fils est comme ça Seigneur aide mon fils mais je vous donne... parce que c'est les vôtres mais maintenant fais cela en rapport avec un frère celui que tu appelles ton frère ou ta soeur qu'on parle du mal de ce frère ou de cette soeur là si ça ne vous touche pas vous personnellement c'est qu'il y a un problème si vous vous réjouissez dites qu'on parle de, de, de, de, de l'enfant mal c'est pour ça que j'ai dit frère et soeur si vraiment vous êtes vrai dans votre cœur, quand vous voyez l'enfant de votre frère, peu importe que le frère puisse vous insulter, il agit mal, cet enfant agissez. Et, jeune garçon, jeune homme ou bien jeune fille, viens ici. Ça, ça, ça, ça, ça. C'est comme si vous voyez le vôtre le faire. Ça, ça, ça, ça, ça, ça je le fais. Ce que son père ou sa mère il dira, ça ne doit pas vous intéresser. Vous dites, ah oh, oh, je ne vais pas prendre, je ne vais pas dire parce que son papa va dire, sa maman va dire, je, enfin je ne vais pas dire, mais je ne m'occupe pas ce que son papa, son papa va dire. Je m'occupe moi de ce que moi j'ai à l'égard de l'enfant. Parce que peut-être la maman ou le papa n'ont pas la force de pouvoir dire à l'enfant, cet enfant si tu le corriges effectivement, mais il va te dire merci. Je dis, parce que mon papa ne me dit pas, mon maman ne me dit pas, je ne savais pas ça que ce n'était pas bon. Quand je m'étais, que mon papa me disait, me regardait, il me dit, bon voilà, on y va, on y va. Et moi je trouvais que c'était bon. Il dit, non, non, non, non, non, ton papa doit avoir un petit problème. Mais ça, ce n'est pas bon. Il dit, c'est vrai, oui, parce qu'avec ça, tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Alors, si l'enfant cherche à pouvoir plaire au Seigneur, mais il va entendre, mais c'est parce que toi, tu l'as aidé. Mais c'est parce que tu l'as considéré comme ton enfant, à toi, effectivement. Alors, ça veut dire que nos sentiments, les uns avec les autres, doivent changer. Et pour que ça change, nous avons besoin de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous. Alors, nous voulons. Mon grand, tu peux venir. Votre cœur soupire-t-il après le baptême d'en haut que le Seigneur a promis C'est dans quel. Hein Numéro. Hâtez-vous de rechercher avec. C'est de nouveau les baptêmes de l'Esprit. 195 comme un torrent sur ses 481, 181, votre cœur s'inondera et enfin la fontaine de vie, jaillissant votre votre votre que soupire-t-il après le baptême d'en haut que le Seigneur a promis. hâtez vous de rechercher avec gardeur ce don nouveau, le baptême de l'esprit, comme un torrent, torrent qui déborde sur ses vies. Votre cœur dura et de joie se remplira, vous aurez l'enfer, la fontaine d'eau vive, jaillissant de votre cœur. Êtes-vous un chrétien triste, froid, timide, échancelant, demandes Dieu d'honneur. C'est immense, surtout, dans un baptême puissant, comme un torrent, torrent qui déborde sur ses rives. Votre cœur sinon de rames, et de joie se remplira Vous aurez enfin la fontaine de vive jaillissant de votre. Oh oui comme un torrent courant qui déborde sur ses rives Votre cœur s'inondira Et de joie se remplira Vous aurez enfin la fontaine de vive Jaillissant de votre cœur Le Seigneur vous a sauvé pour que vous soyez baptisés pour du Saint-Esprit-de-Feu Car il veut que vous puissiez aussi le bénir, l'adorer En esprit, en vie, oh oui comme un torrent Torrent qui déborde sur ses rives Votre cœur s'inondera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 L'ordre descendra des yeux comme un torrent, torrent qui déborde sur ses rives. Votre cœur s'y et de joie se remplira. Vous aurez enfin la fontaine vive jaillissant de vos.